Salut Allez, c'est parti pour cet exercice type DS donc sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc La figure ci-dessous représente un cube ABCDEFGH. Les trois points I, J et K sont définis par les conditions suivantes. Donc I est le milieu du segment AD, J est tel que AJ égale 3 quarts de AE, et K est le milieu du segment FG. Donc là, dans cet exercice, tu as de la chance, entre guillemets... On t'a fait la figure, donc un beau cube rose, avec même les points IJK qui sont placés. Donc moi je vais partir du principe qu'on t'a pas donné la figure, parce qu'il y a beaucoup d'exercices où on te, la, on te la donne pas, et du coup je vais t'expliquer comment on construit ce, donc ces points-là, etc. Alors on va passer à la première question, donc avant de démarrer, bah comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à, à t'abonner, liker, etc. Donc ça aide beaucoup la chaîne, donc merci d'avance. Et... On y va tout de suite. Donc reproduire la figure, puis construire sans justifier le point d'intersection P du plan IJK et de la droite EH. Alors il y a marqué sans justifier. Bon, ça c'est pas mal parce que tu n'as pas à écrire ton raisonnement du coup. Mais le raisonnement, il faut quand même que tu l'aies dans la tête. Donc quelque part, ça revient un peu au même. C'est juste que tu vas pas perdre de temps à écrire la, la justification. Quoi. Allez, on y va. Donc là, ce que tu vois, c'est une figure qui est valable pour tout l'exercice. Hein, donc ce qui va correspondre à la première question, c'est ce qui est en bleu, et à la deuxième question, ce qui est en vert. Donc, ce qui est en vert, pour l'instant, tu laisses de côté, tu regardes que ce qui est en bleu, et tout ce qui est en noir, c'est ce qui est général, ce qui est valable voilà pour les deux questions. Donc, dans un premier temps, euh, il faut faire ton cube. Donc, tu peux placer ton point A, donc l'origine, et ensuite ton point B en choisissant euh, une valeur pour le côté du cube. Tu vois, moi j'ai pris 6 carreaux, Alors, tu peux prendre minimum 4, parce qu'après, ça fait un cube trop petit, tu risques d'avoir des problèmes de construction qui ne verra pas grand-chose. Donc après, tu peux aller jusqu'à 8 si tu veux, peu importe la place, mais voilà il faut il vaut mieux que ton schéma soit, soit assez grand. Donc, ensuite, en profondeur, je te conseille de prendre la moitié de ce que tu as pris ici. Alors, si tu as pris 6 là, tu prends 3. Tu vois, ça donne un résultat qui n'est pas trop mal. Donc Si tu as pris 8, tu prends 4, etc. Ensuite, tu fermes donc, ta base avec les arêtes cachées. Tu vois, là. Donc, fais attention de mettre des pointillés pour les arêtes cachées. Donc, tu tournes dans ce sens A, B, C. D. Et attention, donc, euh, gros piège ici, pas mal d'élèves tombent dedans, ne mets pas le point E ici, alors je te comprends parce que qu'on t'a tellement bassiné avec le nom des figures, qui, avec les, les points qui doivent se suivre, etc. Donc A, B, C, D, E, ce serait logique que le point E tombe ici, okay? Mais en fait non, il y a une convention dans, dans l'espace, dans un cube, en fait le point E tombe là, okay? Donc tu le mets ici, et ensuite tu le tombes dans le même sens que A, B, C, D, E, F, G, H, voilà. Fais, fais pas cette erreur parce que, bah en fait, si le point E est là, ça te foire tout l'exercice. Ok. Alors maintenant, on va s'intéresser euh, au point I, J et K. On te dit, dans l'énoncé, on va commencer par I et K parce que c'est les plus faciles. I est le milieu du segment AD et K est le milieu du segment FG. Donc ça, c'est facile. I, tu le mets là. Bon, il est sur une arête en pointillé. Bon, tu le places. Voilà. Tu vois, moi, j'ai trois carreaux en profondeur. Du coup, je le mets à 1,5 en profondeur. Et, et K, je le mets là, pareil, à 1,5. Bon, je essaies d'être précis euh, au maximum, hein, est pas, on n'est pas au millimètre. Et euh, J, il doit vérifier AJ égale 3 quarts de AE. Bon, ici, en fait, tu vois, AJ égale 3 quarts de AE. Donc ça, ça fait 3 quarts de tout ça. Voilà. Bon, moi, j'ai 6 carreaux, du coup, ça me fait 4 carreaux et demi, donc 3 quarts. Par exemple, si tu as 8 carreaux, bah, ça te fait 6 carreaux, vers 3 quarts. Bon, donc on peut y aller pour la, la question. Donc on cherche le point d'intersection entre EH et IJK. Alors si tu veux, le plan IJK, tu peux le représenter en reliant les points IJK. Moi je ne trouve pas ça très utile, mais si ça te, si ça te permet de mieux y voir dans l'espace, ben pourquoi pas. Alors, le point d'intersection qu'on va, qu va chercher, bon, ça paraît évident, mais il appartient aux deux en même temps, d'accord Il doit appartenir à EH... Et à IJK. Alors ça c'est le truc qu'il faut avoir dans la tête. Donc la plupart du temps dans ce genre d'exercice, le point d'intersection qu'on cherche, il n'est pas sur le segment EH, donc qui correspond à notre, à notre droite ici en fait. Donc je te conseille de prolonger EH pour vraiment obtenir la droite EH. Ok La plupart du temps, ton point d'intersection, il va être dans le prolongement. Tu vois, soit ici, soit là. Ça arrive vraiment pas souvent qu'il soit, qu soit sur le cube. Ça peut arriver. Et donc, le point P, déjà, tu sais qu'il va être là ou là, OK Maintenant, pourquoi il est là Alors, ce qu'il faut, c'est que le point P appartienne aussi au plan IJK. Alors, là, il y a un truc pas mal, c'est que tu vois la droite IJ, que j'ai tracée ici, donc le point il est là et puis il ressort là. En fait, déjà... Ben forcément elle appartient au plan IJK, donc elle est incluse plutôt dans le plan IJK, on dit plutôt incluse pour une droite, elle s'appelle IJ, donc forcément elle est incluse dans IJK, mais aussi elle appartient, elle est incluse pardon, dans cette face-là du cube, tu vois, EADH. Donc elle est incluse dans le plan EAD. Alors pourquoi ça nous intéresse C'est parce que EH, ben elle est aussi incluse dans le plan EAD. D'accord. Donc, forcément, ces deux droites bleues que tu as ici, on sait qu'elles ont un point d'intersection. Tu vois, deux droites qui appartiennent au même plan, mais qui ne sont pas parallèles, forcément, elles ont un point d'intersection. Ce point d'intersection, il est là. Alors, pourquoi c'est le point d'intersection qui nous intéresse Alors, parce que déjà, on va vérifier. Donc, P, l'ai appelé P du coup, il appartient à H, donc ça c'est ce qu'on veut, et il appartient à IJ aussi. Et IJ, on sait qu'elle est incluse dans IJK. Donc, forcément, tous les points qui vont appartenir à la droite IJ ben, vont aussi appartenir au plan IJK donc P il appartient à la fois à EH et à IJK donc c'est bien le point d'intersection qu'on cherche tu vois. voilà alors question 2 en déduire en justifiant cette fois l'intersection du plan IJK et du plan EFG alors dans l'espace euh, l'intersection de deux plans, pas de cas particulier, pas de plans parallèles, tout ça. C'est une droite. Okay Alors on va expliquer pourquoi c'est la droite, euh, la droite verte ici, là, en fait, tu vois, la droite PK. Alors, déjà, ils te disent en déduire. Donc tu peux te dire le point P que j'ai trouvé à la question 1, ben forcément, il va appartenir à l'intersection des, des deux plans. On va quand même le justifier. Donc déjà. Je vais te donner un peu la, la démarche générale. C'est-à-dire que là, tu veux montrer qu'une droite est l'intersection de deux plans. Alors, une droite, en fait, c'est défini par deux points. Donc, si tu arrives à montrer que deux points appartiennent à la fois à deux plans en même temps, ben, ça veut dire que ces deux points, en fait, ils forment l'intersection, donc la droite, euh, l'intersection de ces deux plans. Okay donc, d'abord, on va montrer que P appartient aux deux plans qui nous intéressent, donc IJK et EFG en même temps, et ensuite, on va faire pareil pour K. Okay donc, déjà, P, tu sais que c'est l'intersection entre EH et JK, donc forcément, il appartient à JK. Okay ensuite, tu sais que EH, elle est incluse dans EFG. Alors ça, on va regarder la figure. Tu vois, EH, à droite EH, elle est incluse dans EFG, c'est-à-dire cette face-là. Donc là, on le voit bien sur le cube, tu vois. EH fait partie de EFG. EFGH, en fait, cest Bon, et bien là c'est terminé, parce qu'en fait on vient de, de montrer que P il appartenait aussi à EFG finalement. Si EH est incluse dans EFG, comme tout à l'heure on a dit que P appartenait à EH aussi, ben forcément ça veut dire que P appartient aussi à EFG. Okay Donc on vient de dire que P appartient à IJK et P appartient à EFG. Donc P il appartient à la fois à IJK et à EFG. Donc tu peux le noter comme ça, P appartient à IJK inter l'intersection de IJK et de EFG. Alors maintenant, on va faire pareil pour K. Par ailleurs, K appartient à IJK. Donc là, ce n'est même pas la peine de justifier, parce que K est IJK, donc forcément. Okay. De plus, K appartient à EFG. Alors ça, on va aller voir sur la figure. Comme K, tu sais que c'est le milieu de FG, ben forcément, il appartient à EFG. Donc la face EFGH, si tu veux. Et ben voilà, donc c'est fini. Donc tu viens de dire que K appartient à JK, K appartient à EMG. Donc sous-entendu, là, à partir du moment où tu as fait la figure, c'est pas la peine de justifier plus. Hein. K appartient à EFG. Sous-entendu, euh, on le voit bien sur la figure. Tu vois. Donc, donc P appartient à l'intersection des deux. Donc tu vois, finalement, on a. excuse-moi, il y a une petite, euh, petite erreur ici. C'est K du coup. Hop. Donc on a P qui appartient à l'intersection, K qui appartient à l'intersection. Donc finalement, l'intersection, c'est la droite formée par ces deux points, la droite Kp. Donc la droite que tu vois ici, droite verte. Et voilà, donc on a bien répondu à la deuxième question. Et l'exercice est terminé. J'espère que ça t'a plu. Et moi, je te demande une dernière fois, donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, de t'abonner, liker, partager la vidéo. Donc ça aide beaucoup la chaîne, donc merci d'avance et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.